Salut tout on se trouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4, notre série avec les Ottomans. À la recherche des mille et une provinces, euh, je m'étais rassemblé pour lutter contre eux, mais on sera pas suffisamment nombreux, sauf si cette armée s'y met. Ce qu'on va faire, sont en train de reculer d'ailleurs. J'ai Peut-être compris qu'il fallait se méfier. On va prendre la tech. Ah, c'est chouette qu'on ait le fort de Trébison avec nous. Euh, ne revendiquons pas les provinces de nos dépendances. Fin du siège de Crimée. Bataille navale gagnée grâce à mon grand nombre de galères, peut-être. Un petit coup de repas et après. On ira s'occuper d'eux Voilà, là c'est... On n'ose pas trop s'attaquer l'un l'autre Je pourrais les attaquer, je pense que je suis plus fort que... Euh, c'est des montagnes C'est pas très intéressant d'attaquer en fait Voilà, bon, je pense que la Grande Horde a compris qu'elle avait perdu. C'est pas encore le cas. il serait temps qu'elle comprenne. La Hollande est en guerre contre Venise. Quelle guerre probable les a rapprochés La France attaque la Bourgogne, à mon avis. Attaquant face à la Bourgogne dans la conquête française. J'ai gagné euh, en Paris. pari. Euh, autre solution on contourne à moitié et on va attaquer le fort. Parce que là c'est nous qui serons en montagne Changement de plan, on attend qu'il s'éloigne Et on attaque ici ah, le malus mais ils ne sont pas Aussi nombreux qu'ils auraient dû euh, sacrifiant de la réforme Poursuivons Je sais plus du tout où sont mes Quelques Ici Mes quelques, quelques unités d'artillerie voilà, bon, je pense qu'ils ont compris Que c'était fini pour eux J'aimerais bien, idéalement, recevoir tout ça Ça met la grande horde dans la koa Mais... Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu après tout Moi je dis, on s'en fiche Juste, petit détail euh, Logistique cette province là, j'aimerais l'avoir pour moi, pour euh, mon vassal plutôt, que pour moi justement. Donc ça se bat ici. Voilà, là ils ont complètement perdu. On va aller se positionner dans les territoires que je reçois. Je recevrai bientôt, disons. Alors, Samke, Samke, Samke, Samke, c'est toujours de l'orthodoxe. Pourquoi pas Samke. Ça coûte moins. Ah, ça coûte autant. Euh, Est-ce qu'en expansion agressive, réclamer la province qui rentre à Samke Goury, SMK ah, voilà. 77, je me demande si jamais on était pas à moi en prenant les provinces en, en effet Ce qui nous importe c'est l'expansion agressive Plus quelques sous Gênes, les Mamelouks vont prendre pas mal La Moldavie aussi Surtout la Grande Horde euh, Tant pis pour eux On va remettre Venise en rival. J'aurais pu demander beaucoup d'or sinon. Tout légitimé. On a des rebelles émerées. Tiens. Dans le coin. Venise n'est plus un rival valable. J'ai bien fait de les mettre. Ça fait des points gratuits. Et maintenant je peux mettre Castille, Franche, France ou Autriche. On va mettre l'Autriche. Là, j'ai l'impression d'avoir récupéré la Crimée. Euh, et... Bien unifier mon territoire. Euh... On va pas fâcher les oulémas. Regardez si je pourrais prendre la science bientôt, alors prestige digéré de des batailles terrestres, ça m'intéresse pas mal. Euh, Qu'est-ce il y aurait des rebelles? C'est où quest C'est dans ce coin-là, hein. ouais. mais je suis sur place malheureusement pour eux. On va peut-être virer un des forts là. J'aimerais bien virer celui-là, peut-être J'en ai forcément un hein, sur ma capitale en fait. Ou alors je vire celui-là et ouais, on va virer celui-là. Il y, peu... Peu... y a peu de chances que je me retrouve tellement assiégé qu'ils arrivent sur ce côté-là et que je sois obligé de me replier de ce côté-là. De l'autre côté, en revanche, c'est possible que la Hongrie et la Serbie viennent me siéger jusqu'à ma capitale. J'ai encore des pertes de sous. Euh... Qu'on va limiter comme ça. Le Karakoyunlu, je l'aime bien, mais disons qu'il y a des provinces qui m'intéressent et qui ne me laissent même pas de petits passages, sauf si je tape à nouveau la Grande Horde et que je prends le, euh, le nord du Caucase. Je vais faire la guerre à Albanie. Je ne sais pas trop comment faire. Peut-être que si je m'allie à la Castille, j'ai une place d'alliés, ouais. Ils sont pas très éloignés de bien vouloir s'allier avec moi. Si je m'allie à la Castille, ils auront probablement moins envie de soutenir l'Albanie. Euh, autre idée, j'attaque les hospitaliers et je reprends les provinces quand même. Très vague Venise. ça s'arrête quand 88, expansion agressive... 46, C'est comme je l'avais prédit, ils sont pas assez hauts en expansion agressive pour pouvoir entrer dans la coalition contre moi. Contrairement aux Mamelouks, à la Grande Horde, à la Lituanie qui est vassal longue, je ne m'en soucie pas. Pologne, en plus, comme il y a la Moldavie libérée, euh, est encore plus loin de moi et prend moins d'expansion agressive. Karakoyuno il a pris quasiment zéro, probablement que c'est parce qu'on est alliés. Euh, Samtse aussi, probablement parce que je lui ai donné beaucoup de provinces euh, dans les provinces que j'ai prises, donc euh, ça compte pas comme expansion agressive pour lui, j'imagine. Ce serait bizarre sinon. Je suis content d'avoir repris quasiment toutes mes provinces euh, par ici, il m'en reste encore. Euh... Pas mal euh, surtout sur la côte il en reste beaucoup à Venise sinon je pourrais attaquer la Serbie garantie par Venise et allié avec la Bosnie il contient une mine d'or au Kosovo Milan est en guerre contre beaucoup de monde je pense qu'il va perdre assez large L attaquant face à manteau dans la conquête Ferrares de Mantova Bon euh, la fin euh... On perd un point de stabilité et on peut rien y faire. On va le remonter manuellement. Je gagne beaucoup de sous quand euh, mes forts et mon armée est au repos. Les territoires sont complètement apaisés ou non, il reste encore du séparatisme et de la surexpansion monter la capacité de siège et en plus j'ai vitesse de recouvrement. Hospitalier Moldavie, Venise et Mamluk. Je pourrais attendre que la surexpansion ait bien disparu avant de m'attaquer à la Serbie. Prochaine cible qui m'a l'air intéressante. Ça n'a pas tellement d'intérêt en soi que je pousse de ce côté-là, si ce n'est que j'ai des... des missions à faire. Euh, la Castille, qu'est-ce que vous dites Une alliance, euh, oui, vous voulez bien, d'accord. Je sais pas si ça s'est actualisé, ils sont toujours très partants pour... Euh... Tout à fait, ils sont très partants ils ont... Ah non, ils ont 4 Parce que l'attitude envers les ennemis, ils ont des dettes Pas que je salisse la ré réputation diplomatique de l'Albanie Ce que je ne peux pas faire malheureusement Et ça suffirait à contrebalancer euh, Je ne peux pas appeler la castée dans une guerre Ça m'arrangerait pour appeler la Bohème ah je pourrais attaquer Venise direct sinon ils sont compétiteurs envers Venise et ils les aiment pas par contre aurais la France même avec la Bohème je suis pas sûr de faire le poids euh, concernant l'Autriche ils ont énormément de points et toujours la Castille avec eux ça m'arrange pas qu'ils soient défenseurs de la foi ils viendraient pour n'importe quelle raison Catholique, la Castille viendrait. Et Venise aussi, ils sont garantis. Non, ils sont alliés à Albanie et Venise. Euh... Ah, le truc c'est qu'à chaque fois que j'attaque un catholique, tant qu'il est pas rival à la Castille, La Castille vient contre moi. Autre option, j'attaque les mêmes looks en fait. Ils ont des alliés, mais je pense qu'on gagne quand même. Faut des revendications sur eux en revanche. Euh, J'ai pas de mission. Toutes les provinces de la région Kurdistan appartiennent à Mamlu. Ah, c'est au Karakoyunlu. J'aurais pas de... de mission sur Alep, Syrie, Palestine et tout. Tant que je n'aurais pas rompu mon alliance avec les Karakoyunlu et réclamé ces provinces là. Ça m'arrange pas, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on les mange direct Pourquoi pas On va dire qu'ils vont me servir un peu plus. Est-ce qu'il reste des provinces orthodoxes Quelques-unes. Euh, me fâcher avec la caracoyon loup, alors que j'ai encore beaucoup d'expansion agressives partout. Pas forcément une technique euh, géniale. Ah oui, j'ai pris plein de provinces à la Grande Horde, ça m'a apporté beaucoup de score. Ça, c'est chouette. Euh, Moldavie sinon. J'ai pas de Casus Belli mais à part ça... La Moscovie ne viendrait pas parce qu'ils sont en guerre contre le Danemark, Norvège, Pologne et tout. En vrai, il faudrait vraiment que je pousse plus... Euh... On va réactiver le fort pour pas que capturer un impact et activer la maintenance de l'armée. Il faudrait vraiment que je pousse plus euh, côté Asie. Bon peut-être que je pourrais faire une guerre contre le Mamelouk et prendre tous ces territoires désertiques jusqu'à la et Je peux pas proposer euh, la vassalisation. Je peux pas vassaliser un petit, un petit état de ce côté-là, non, pas vraiment. Or est sont probablement trop gros. Ah non. Juste on est très loin l'un de l'autre. Bon, on se dirige doucement, mais sûrement vers une guerre contre les Mamelouks. Je peux peut-être revendiquer une grosse province et prendre plein de petites dans le, le traité de paix. Mariage rompu avec Karakoyenlou, on va pas le refaire. Est-ce que si jamais j'attaque les mêmes j'ai pas de diplomate On va garder une armée, il reste encore des séparatistes. D'ailleurs, il faudrait que je crée certains états. Enfin, je pourrais créer certains états. S'il faut que je les crée. Hmm. Je suis désolé, on va dire non. Pour améliorer mes relations pour contrebalancer, caracoyou ne viendrait pas parce qu'il en a des dettes et de la liste de guerre. Bon, peut-être qu'ils viendront plus tard. En tout cas, il faut que je masse mes armées. Non, on va pas le prendre. On dépense suffisamment déjà en conseiller. Je veux pas tenter un niveau 3. Euh des bâtiments qui sont quand même assez bien euh, on va faire quelques mortiers 3, 4 5, 6, 7 ça nous en fait 10 comme ça ils sont tech 7 nous sommes tech 7 j'ai pris une tech offensive Faisons Marche arrière pour nous en charger. Est-ce qu'on peut avoir un bon général? Je me demande si jamais j'ai un dirigeant majeur. Ouais, 45 ans. Je sais pas pourquoi je le vois pas dans les. Ah ce qu'il est au pouvoir, d'accord. Il est au.. Le truc. Ils ont viré le fort de. Tr très bizarre. Ah non il l'avait désactivé. Ah ça c'est bête pour On a considéré qu'ils sont capables de refaire le siège du très bien tout seuls. Ils ont décidé de les activer. Ou voilà, alors on leur laisse 3 soldats histoire de. On va leur laisser 3 soldats histoire de. Voilà, mon autre armée elle avance. Toi tu mérites un commandant. J'ai créé la Syrie, ouais. C'est des provinces très développées en Syrie et en à Alep il ouais, y a des bonnes provinces de ce côté là euh, on aura des séparatistes je vois même pas le nom des... ils mettent pas encore grand... bon c'est dans ce coin là quoi allons-y euh, conquête de la province très long légèrement plus nombreux soldat, toi voilà, toi voilà et sauf un peut-être qui va là et toi, voilà Ouais, c'est un peu avancé, trop loin peut-être le temps qu'ils arrivent j'ai peut-être le temps de prendre la province et de me reculer perdu mon casubélie contre gêne perte de stabilité régence, Je bien fait l'attaquer en fait ça, je suis en guerre. Il reste euh, en avance. On va attendre la fin de l'année. Moldavie. Ah, je voulais m'attaquer à la Moldavie, sinon. Ils sont toujours alliés seulement à la Moscovie. La Moscovie est toujours très impliquée dans sa guerre. Ah, mais je me disais que c'était plus... Ouais, je me souviens maintenant. Je me disais que c'était plus intéressant d'attaquer euh, de ce côté-là d'avancer dans mon objectif d'avoir la route de la soie. J'ai pris un pays qui est certes très gros, mais certes très excentré par rapport aux conquêtes qu'il faut faire, parce qu'il faut que j'aille jusqu'en Chine. Euh, je vois le temps qui s'écoule doucement, mais sûrement, et je me dis qu'il faut que j'avance quand même. J'ai perdu un général. Il a de la force de siège celui-là Non. Celui-là non plus. Ah oh bah voilà. On va reprendre notre point de stabilité perdu. Et après Dieu est bon. Comme ça on est à plus 2. L'Ethiopie guerre civile. Pas très grosse l'Ethiopie. Parfois elle est plus grosse disons plutôt. C'est la province de Crime qui veut se rebeller. Et après on aura complètement apaisé cette région. Ah, le siège est très bizarre. Ah ouais, c'est nous qui faisions le siège. La tombe un par un. C'est beaucoup plus facile que les autres. Niveau de développement, orthodoxe moins 1. Ah, les catholiques, euh, j'ai pas de malus à les convertir. Est-ce que catholique et sunnite c'est plus proche ou. Shiite moins 2. Orthodoxe moins 1. Catholique, rien du tout. soldats qui commencent à reprendre derrière moi maintenant que j'ai plus un juste une ligne de front ouais, on va faire attention oh, là je le vois bien venir sous s'il reste au même endroit hop on attaque hop ça fait mal de se faire white comme ça euh, on va laisser 12 000 hommes par là J'ai déjà un très bon score Probablement suffisamment pour réclamer La côte Non pas encore J'ai la côte mais c'est pas vraiment la côte La côte du désert si je peux dire On tombe sur les 7 000 fait Piquer pour eux ah, Ils sont nombreux, oh, ils sont très nombreux dans le coin Ça arrive petit paquet pas bah petit paquet J'ai un moins 2 par contre ça m'a coûté cher, ça leur a coûté plus cher, et 5000 hommes qui arrivent. Par contre, les 5000 hommes, c'était trop tard, hein, clairement. Révolution agricole à Bozok. Euh, montant les valeurs militaires. J'ai un peu séparé mes forces, pas prudent pour le siège, mais en même temps celui-là il est un peu euh, tout seul et puis ça me permet de tomber sur des occasions comme ça, où je croise des armées deux fois moins nombreuses. Tabouk est tombé, la bataille est gagnée, ils se rendent. Avec expansion agressive euh, un peu plus dans la Moldavie, un peu plus sur Jeanne, un peu plus sur la Grande Horde, mais des Poupouyèmes. Et je peux réclamer des territoires jusqu'à l'achat, ce qui était l'objectif premier. C'est vrai qu'ils ont. C'est quand même un gros pays donc ils peuvent me payer pas mal. Hop, c'était une guerre assez facile. Plus que ce que j'imaginais de prime abord. J'étais pas en guerre contre la là, à l'instant, ça se trouve aussi. Est-ce que j'ai une trêve contre eux Non. Ils sont allés au Timoride, c'est gros. En même temps, si je les conquis, je peux aller prendre euh, cette province-là. Et de toute façon, il va falloir que j'affronte les Timorides un jour ou l'autre. Donc on va constituer un réseau d'espionnage, les Mamelouks. Cette province-là, Chypre d'accord. Chypre, c'est des vrais ingrats. Ils sont protégés par les mamelouks depuis une éternité. Et ils revendiquent des territoires mamelouks. Hum, on va remettre le focus comme ça. Ah, mon dirigeant est moins bien. Je pas l'habitude d'avoir des, des, des dirigeants médiocres. Ah, c'est le conseil de régence qui n'est pas très bon. Oui, Agem peut passer chez moi. Ça, c'est un signe que j'ai beaucoup avancé d'un côté. Euh, L'heure est aux économies. Je vais faire moi-même les préparatifs de guerre euh, les prochains. Attends, on va faire celle-là d'abord. Et celle-là, j'essaie de faire celle qui le meilleur ratio... Euh, euh, le meilleur ratio point dépensé versus euh, surexpansion pour réduire de plus vite possible la surexpansion au plus bas possible. J'aurais pu attendre un peu avant de déclarer la fin de la guerre à cet objectif là, mais bon. Ah, la Grande Horde a pris des territoires. Ça m'arrange que la Grande Horde reste puissante pour pas que la Moscovie la mange trop. D'ailleurs la Moscovie a mangé des territoires lituaniens. Elle veut bien être mon alliée, la Moscovie. Mais ça m'intéresse pas trop. En même temps, j'ai bien fait de pas attendre pour déclarer la guerre, même si j'avais pas beaucoup de points. Parce que sinon, le conseil de régence serait tombé trop tôt. Et j'aurais eu une paix imposée euh... après une longue période d'attente avant de reprendre la guerre. Donc ça aurait fait une double longue période. Une période double longue, c'est pas ce que je voulais. Serbie a pris la Renaissance. Est-ce qu'on peut améliorer nos relations avec la Serbie Attends, la Renaissance, oui, c'est une institution que j'ai pris il y a longtemps. Donc en fait, euh, <rire> on s'intéresse peu à nos relations avec la Serbie. Ils ont du retard, et c'est en partie grâce à moi, peut-être pas. Non, c'est euh, probablement les Génois ou la Bosnie, les Venise ou la Bosnie. Ou l'Albanie qui leur a fait ça. J'ai pas attaqué l'Albanie. Attends, je vais perdre les, les revendications. Stress pour moi. Mais en même temps, je peux pas les attaquer. Et j'ai pas eu de super occasions parce qu'ils étaient toujours euh, dépendants, un, un, protégés par Venise. Et quand ils étaient, quand Venise me paraissait suffisamment petit, il y avait la Castille pour être là. On crée cet état. C'est des sunnites. Euh... Le Yémen est en guerre face au Mamluk. Probablement défenseur, je dirais. Mais peut-être attaquant. Attaquant face à Yémen dans la conquête adanaise. Non, c'est Adan... Aden qui attaque euh... le Yémen en comptant sur son allié Mamluk. Euh... Clairement. Prenons Catif. Eux, euh, devenir mes vassaux, ça vous tente. La, le, le problème, c'est que j'ai apparemment trop de relations. C'est tout à fait ça. Euh, Est-ce qu'on dissout l'alliance avec le Karakoyenlu Ils ont pas de bons alliés. On va dissoudre l'alliance probablement deux revendications là-dessus, gagner. Euh, Commence à annexer le Samke on verra. Bon, en tout cas, on va améliorer nos relations avec eux. Sans faire un petit vassal gratuit. Ah, euh, J'ai perdu du prestige. C'est plus fiable d'avoir euh, des revendications permanentes sur des territoires qui m'intéressent moyennement. Euh, ou qui sont difficiles à prendre parce que les provinces légitimes elles partent au bout de, de beaucoup d'années mais elles partent quand même on ouais, va les annexer euh, j'ai de quoi faire beaucoup de revendications sur la grande horde états ont à peu près disparu dans cette région du globe il reste Shirvan qui est vassal, il reste Mandraison qui est indépendant et allié à Karakoyinlu c'est pas grand monde euh, ça va être l'heure de s'arrêter, en effet euh, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode en... En attendant, portez-vous bien